Bonjour à tous et merci euh, d'avoir euh, demandé ce communiqué. Alors voilà, il s'agit tout simplement, et eh bien, vous commencez déjà par vous mettre dans un endroit où vous pouvez vous concentrer et être toute à vous-même, dans les meilleures conditions. Et là, vous visualisez une première partie de votre corps, quelle qu'elle soit, où que ça soit. D'accord. Et là vous dites en le pensant de toute votre âme et du fond de votre cœur « Oui, je pardonne !» Et là, laissez fleurir une fleur, vous devriez voir une fleur blanche Moi c'est ce qui s'est passé pour moi Et c'est pas grave hein, si vous ne la voyez pas Parce que c'est quand même ce qui se passe en vous il y a une fleur blanche qui se met à sortir de votre corps et à s'y épanouir. Et ça c'est merveilleux, ça c'est la guérison. Voilà, parce que nous avons une, les fleurs blanches qui sont euh, un peu partout, en principe potentiellement, donc un peu partout à l'extérieur de notre corps, nous n'en avons pas seulement qu'à l'intérieur mais tout à l'extérieur, ce sont des voies d'entrée et de sortie très importantes de communication entre l'intérieur et l'extérieur. Et euh, ce principe-là que je vous donne vous permet de guérir chaque parcelle de votre corps. Et il est question justement de prendre tout votre temps afin de faire euh, cela pour chaque partie de votre corps. Alors ça peut prendre un petit temps. Et c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus... Euh, euh, comment dire, euh, gratifiant quand on a le troisième œil ouvert et puis qu'on voit ces fleurs blanches s'épanouir de nous vers l'extérieur. C'est tellement beau. Euh, mais l'important, c'est de faire les choses vraiment en les ressentant. Et surtout, vous faites ça sur chaque, chaque, chaque, chaque, chaque, chaque partie de votre corps. Et là, j'aimerais dire justement pour ceux qui ont le, le troisième œil ouvert particulièrement bien ouvert, qu il est tout à fait possible, vous voyez ce n'est pas qu'un avantage non plus, vous allez comprendre, il est tout à fait possible que lorsque euh, vous vous concentriez sur une partie de votre corps et que vous faites cette affirmation « oui, je pardonne » euh, que vous ayez euh, en visualisation différents traumatismes que vous ayez pu subir sur tel et tel endroit de votre corps. Ok, et ça peut être difficile euh, de recevoir ces informations alors soyez simplement prévenu que cela peut très bien arriver et euh, si c'est vraiment éventuellement trop dur euh, de recevoir ces informations de réparation vous pouvez demander à votre âme, prenez le temps, concentrez-vous mettez-vous en amour avec vous-même, en amour avec votre âme et demandez-lui de ne pas avoir à voir ce qui s'est passé et ce pourquoi, euh, et ce que vous êtes en train de pardonner voilà, vous pouvez demander ça et votre âme va le faire et si jamais ce n'est pas immédiat, eh bien vous y revenez, vous prenez du temps il faut parfois demander plusieurs fois pardon, il faut parfois demander plusieurs fois à son âme afin qu'elle puisse exécuter ce que vous lui demandez, d'accord Donc soyez patient, soyez patient si, si vous êtes vraiment trop sensible à ce genre de choses euh, je comprends très très bien moi-même quand j'ai fait ce, cette pratique j'ai vu quantité quantité de choses vraiment euh, très difficiles à, à revivre et à revoir voilà. <rire> Donc, vous voyez, c'est pas toujours euh, idéal, idéal d'avoir euh, le troisième œil ouvert, mais c'est quand même, c'est quand même tellement plus, euh, plus facile pour beaucoup de choses. Voilà. Mais le troisième œil vous aide à revoir la vérité. Et euh, comme je disais dans un communiqué, eh bien, c'est la vérité qui sauve. C'est pas l'illusion qui nous maintient endormis et qui nous empêche d'agir. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait euh, cela, pour chaque partie de votre corps, n'oubliez pas la plante des pieds, euh, l'intérieur des mains, euh, vraiment partout, partout, partout. et eh bien, vous pouvez en faire autant pour le sexe opposé. Si vous êtes femme, vous allez le faire aussi pour un corps idéal, on va dire un corps type d'un homme. Voilà, pas un homme en particulier, voyez Mais vraiment euh, voilà vous le faites aussi pour le corps de l'homme parce que euh, c'est important pour parce qu'à la fois on se guérit de façon beaucoup plus profonde euh, en faisant cela parce qu'on se guérit, on se guérit aussi dans notre rapport à l'autre et dans notre rapport, et dans notre amour pour l'autre un amour de l'agapé un amour avec un grand A inconditionnel Hein, qu'on met véritablement en pratique et on établit aussi une guérison beaucoup plus large pour l'ensemble des individus l'ensemble des femmes et l'ensemble des hommes voilà, mais avant tout ici c'est un travail pour soi, en soi et par soi, voilà c'est un travail très très très complet euh, qui en cette période d'ascension peut vraiment vous faire le meilleur, meilleur, meilleur bien, voilà donc je vous laisse à cette pratique, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à tout tout bientôt